Salut les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va parler des céphéides ouais, ouais. Alors les céphéides, qu'est-ce qu'une céphéide On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si vous cliquez sur le lien Wikipédia qui se trouve là dans la zone description de la vidéo, vous pourrez lire cette courte définition. Une céphéide, eh c'est une étoile variable géante ou supergéante, jaune, de 4 à 15 fois plus massive que le Soleil et de 100 à 30 000 fois plus lumineuse dont l'éclat varie de 0,1 à 2 magnitudes, selon une période bien définie comprise entre 1 et 135 jours. Voilà, ok. Donc, il s'agit d'une étoile variable. Mais encore... Eh bien, en y regardant de plus près, les astronomes vous diront qu'il existe trois types de céphéides. 1. Les céphéides dites classiques, basées sur le modèle de l'étoile delta-céphée, dont le type spectral va de f... K. Puis les RR Lyrae, dont la période est beaucoup plus courte et dont le type spectral est de type A en général. Et pour finir les W Virginis qui sont très semblables aux précédentes mais de période plus longue. Voilà, voilà de quoi attiser et aiguiser notre appétit. Alors dans cet épisode, des chroniques variabilistes, je vous parlerai en détail des céphéides dites classiques hein, et de l'importance majeure qu'elles représentent pour la compréhension de l'univers. Et après moult palabres et pour sortir du carcan de la théorie, je vous proposerai un plan d'observation pratico-pratique de céphéides accessibles aux débutants pour combler ben, vos longues soirées étoilées blotties contre votre lunette astronomique cet été. Voilà. Alors, pour vous parler des céphéides, je vais tout d'abord poser quelques jalons chronologiques. Premièrement, dès le XVIIe siècle, les astronomes étudient la variabilité des étoiles. Voilà. Ça les intéressait. Le premier d'entre eux n'est autre que le célèbre David Fabricius qui découvrit en 1606 eh bien, les pulsations de l'étoile Miraceti, hein, une étoile dont on a déjà parlé à maintes reprises dans les chroniques variabilistes précédentes. Puis, en 1638, Johannes Ovarda a quant à lui observé la luminosité de Miraceti sur une période de 11 ans. Et il a établi les premières courbes de variabilité. Ce n'est qu'en 1784 que l'astronome anglais John Goodrick euh, signale une variation euh, de lumière, une, une variation périodique de lumière sur l'étoile delta Cephei, qui deviendra l'archétype d'un nouveau type d'étoile variable, les céphéides. Alors, autre année également importante à considérer, que je pose sur mes jalons, c'est la date de 1838. Année où Friedrich Bessel, mesure la distance de l'étoile double 61 Cygni grâce à la méthode dite des parallaxes. Une méthode assez compliquée, très mathématique, pas facile à mettre en œuvre, mais voilà, on y arrive. Alors Depuis, cette étoile 61 Cygni est également connue sous l'appellation de l'étoile de Bessel. Puis vint les travaux de Miss Henrietta Swan Leavitt qui publia en 1908 un ouvrage de référence intitulé 1777 étoiles variables dans le grand nuage de Magellan. Alors voilà pour tous mes jalons chronologiques. Et autant vous dire que bah, les étoiles variables, on commence à bien les connaître à ce moment-là. Donc voyons de plus près cette fameuse delta, c'est hein? Comment c'est fait alors c'est une super géante rouge, elle mesure 36 millions de kilomètres de diamètre hein, à la louche, euh, là où notre Soleil n'en fait que 1 392 000 kilomètres également à la louche, soit 25 fois plus volumineuse que le Soleil. Elle est distante du système solaire de 1300 années-lumière, son éclat apparent varie de la magnitude 378 à 463, donc parfaitement visible à l'œil nu sous un bon ciel. Sa température de surface et donc son type spectral varient de 6600 à 5500 degrés Kelvin. Son type spectral varie donc également avec cette température et va de F5 lorsqu'elle atteint son maximum à G1 pendant son minimum. Pour terminer, son diamètre pulse hein, et varie de taille de 12%. Ce qui n'est rien parce que ça fait quand même 4 fois le diamètre du Soleil environ. Donc, dans les années 1890, hein, on, ça date hein, jusqu'à hein, années 1900, l'observatoire de l'université d'Harvard dans le Massachusetts, j'aime bien dire Massachusetts, Donc, c'est l'un des plus euh, importants centres de recherche astronomique du monde. Il dispose des meilleurs instruments de l'époque, d'un service spécialisé dans le calcul et l'analyse des données astrophotographiques, et notamment dans la mesure des luminosités et de tous les calculs qui en découlent. Ce service est entièrement composé de femmes qui vont effectuer un travail remarquable et sans faille. Ça, je tiens à le remarquer. On compte parmi elles de grands noms d'ailleurs de l'astronomie moderne, tels Williamina Fleming, Henrietta Swan Leavitt. Antonia Mori et Annie Jump Cannon. Voilà. Alors, on va s'arrêter sur Henrietta Swan Leavitt, une femme remarquable, qui avait pour activité de mesurer la luminosité des étoiles variables 6 dans le petit et le dans le grand nuage de Magellan. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut quand même rappeler une chose très importante. C'est qu'à l'époque, on pensait sérieusement, très très sérieusement, que la galaxie, notre galaxie, hein, eh bien, c'était l'univers, c'est-à-dire tout l'univers et que l'univers. Hein. On pensait également qu'il s'étendait tout autour de nous, la Terre, hein, et que nous étions bah, vaguement euh, au centre de celui-ci. Hein. Pour vous dire que le géocentrisme a quand même la peau dure. Alors, nous savons aujourd'hui que le petit et le grand nuage de Magellan hein, sont en fait... D'autres galaxies situées en dehors de la nôtre, hein, euh, mais à cette époque, on les prenait pour des nébulosités appartenant à la Voie lactée. Hein. Bon, cela dit, on continue. Quoi qu'il en soit, après des années de labeur, Henrietta dénombre pas moins de 1770 étoiles variables dans le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan. Tout aurait pu s'arrêter là. Merci Madame au voir madame voilà mais Henrietta a découvert quelque chose eh oui. elle le sent et l'intuition féminine est redoutable à ce sujet alors ça paraît et ça pourrait vous paraître insignifiant mais pour un esprit aussi rigoureux que celui d'Henrietta Swan Levitt, ça ne passe pas 47 étoiles c'est pas grand-chose hein. 47 étoiles sur les 1770 variables qu'elle a étudiées ont un comportement qui lui semble remarquable elle les nommera d'ailleurs les variables d'amas, car elles sont particulièrement présentes dans les amas globulaires. Et voici ce qu'elle a remarqué. Les variables d'amas, dont les périodes sont les plus longues, sont également les plus lumineuses. Et celles dont les périodes sont les plus courtes sont les moins lumineuses. En d'autres termes, il existerait, d'après elle, un lien bien précis et quand on dit bien précis, ça veut dire mathématique entre la durée des variations hein, et l'intensité lumineuse de ces variations. Et comme les 47 étoiles se trouvent toutes dans le petit nuage de Magellan ou le grand nuage de Magellan, elles sont donc toutes à peu près à la même distance de la Terre la même distance de la Terre. Ça, c'est important. Ce qui conduira les mathématiciens et les astronomes de l'époque à développer le travail de Levitz pour écrire une équation corrélative qui euh, mêlerait la période, la magnitude de l'étoile et la distance de l'étoile, le tout dans une seule et même équation. Alors, souvenez-vous de l'étoile de Bessel, c'est un des jalons que j'ai posé. La méthode de calcul des distances stellaires par la parallaxe va apporter une information précise sur la distance du petit nuage de Magellan et ainsi apporter la clé à la fameuse équation triple, comme quoi tout arrive à point nommé. Alors bien sûr, Henrietta Swan-Levitt ne disposait pas eh bien, de cette clé de distance, cette clé mathématique, pour proposer un système complet et ce fut donc des astronomes comme Eginar Hertzsprung, Aldwin Hubble ou Arlo Shapley qui prolongèrent ces travaux pour faire des céphéides, et bien des astres d'exception, des arpenteurs du cosmos, des chandelles de référence pour les distances, les calculs des distances interstellaires. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup beaucoup plus sur ces étoiles fascinantes, les céphéides. Nous en comprenons à peu près les mécanismes de variation. Alors, auparavant, on pensait qu'il s'agissait de brutales explosions internes qui provoquaient eh bien, des ondes de choc. Euh, il n'en est absolument rien en réalité. Les variations euh, des céphéides provient eh bien, de la variabilité du diamètre de l'étoile. Ces étoiles grossissent, maigrissent périodiquement. Hein? Et la lumière euh, qu'on en reçoit étant proportionnelle à sa surface, eh bien, euh, voilà, ça varie, ça pulse. Pour l'instant, c'est plutôt simple à imaginer, hein, je vous l'accorde. Mais que se passe-t-il réellement au cœur de l'étoile, au centre de l'étoile Pourquoi est-ce que ça pulse Le premier à en avoir compris la nature, c'est l'astronome Arthur Eddington. En effet, il euh, pressentait qu'un mécanisme eh bien, de retenue de l'énergie était en œuvre et qu'elle s'accumulait pour atteindre un seuil de rupture qui libérait bien la pulsation de l'étoile. Un peu finalement, je fais une analogie comme le couvercle d'une cocotte minute en fonte. Vous prenez une cocotte minute en fonte, vous la remplissez d'eau, voilà. vous mettez un feu sous la cocotte, un feu qui est stable et constant, qui brûle sans problème. Là, Ça c'est le noyau, c'est le cœur de l'étoile qui brûle. De façon constante, la pression de la vapeur d'eau sous le couvercle en fonte, eh bien, va monter lentement de minute en minute, de minute en minute, et accumuler de l'énergie, de la vapeur hein, qui va pousser, qui va être tentée de soulever le couvercle. Hein, et à un moment donné, effectivement, euh, la pression de la vapeur euh, va finir par être supérieure au poids du couvercle, et donc le couvercle va se soulever. Donc cette vapeur d'eau hein, dans l'étoile, hein, dans les céphéides, c'est de l'hélium ionisé. Hein. Et donc quand le couvercle se soulève, eh bien, elle libère elle très très rapidement sa vapeur. C'est ce qu'on appelle la dilatation des couches supérieures de l'étoile. Ça grossit. Bam. Et euh, très rapidement par contre, dans la marmite, la vapeur d'eau qui va s'être libérée n'aura plus suffisamment de force pour, retenir le pour soulever le couvercle. Donc, le couvercle va se refermer. Et tout va recommencer. Donc là, c'est ce qu'on appelle effectivement la recombinaison des atomes euh, avec les électrons hein, dans, dans les couches de l'étoile. C'est la contraction. L'étoile voilà. se recontracte, reprend une forme, euh, sa forme initiale. Et puis, ça va recommencer. Pfft. Donc, vous l'avez compris, euh, le temps de, euh, bien de dilatation de l'étoile est beaucoup plus lente que le temps de contraction, hein. voilà. à l'instar de ce couvercle et de cette vapeur hein, qui s'accumule, qui s'accumule et qui pouf, soulève le couvercle, pouf, se libère d'un coup et retombe directement. Donc du coup, on a une courbe de variation euh, de luminosité pour les céphides, qui est celle-ci. Hein. Donc on a euh, une, une montée très lente, hein, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et puis paf Rupture, pouf, ça redescend. Voilà, et puis après ça remonte et ça redescend, et ça remonte et ça redescend, et ça remonte. Et ça redescend, et ça remonte. Ça Alors voilà comment fonctionne une céphéide. Voilà. On a un fini pour la théorie. Hein. Je, vais, je vais arrêter là. Hein. Par contre, là, maintenant, je vais vous proposer de sortir vos télescopes, vos lunettes euh, astronomiques. Hein. Je l'ai déjà dit dans les chroniques précédentes, tout le monde peut étudier les étoiles variables. La taille de votre instrument n'est pas une caractéristique majeure pour cette discipline. Alors bien sûr, plus le système optique sera de qualité, meilleur vos, vos relevés seront, mais avec une petite lunette, 50 mm, 60 mm, avec une 70 mm, on peut très sérieusement s'exercer à l'observation des étoiles variables et donc des céphéides. Alors l'avantage avec les céphéides, c'est que les résultats seront généralement assez rapides à observer et tangibles. Si vous souhaitez vous initier pour leur observation, voici ce que je vous propose. Un plan estival d'observation. Le ciel d'été fourmille de ces feuilles faciles à voir et leur observation ne vous prendra pas plus d'une demi-heure par jour. Ce qui compte, c'est d'être régulier et continu dans vos observations. C'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs le ciel d'été euh, qui est dans l'ensemble beaucoup plus stable que les ciels d'automne, d'hiver ou de printemps. Alors je vous propose de commencer avec quatre étoiles de base, 4 céphéides de base, très facile pour commencer. Elles sont toutes d'ailleurs situées plus ou moins proches du triangle d'été, à l'exception de Delta-Céphée. Hein. Je ne pouvais pas non plus laisser cette star, hein. Delta-Céphée, c'est quand même la star des céphéides, euh, en dehors de ce plan. Hein. Donc nous allons voir ensemble les quatre étoiles. Alors, la première, et eh bien c'est Delta-Céphée. Dans la constellation de Céphée, hein, je vous mets une carte. Euh, sa magnitude visuelle maximale atteint les 3,48, on va dire 3,50, et sa magnitude visuelle minimale est de 3,37, on va dire 3,4, grosso modo. Hein. Euh, elle, euh, donc, fluctue, hein, donc sa variation est notable entre 2 maximales ou 2 minimales, euh, entre à peu près 5,3 jours. Donc, en une semaine, vous pouvez... Établir cette fameuse courbe. Hein. Euh, et son type spectral va de F5 à G2. Voilà, on pourrait éventuellement observer ça. Ensuite, la deuxième, ce sera T vulpecula. Bon, dans le petit renard, sa magnitude visuelle maximale est de 5,4, sa minimale est de 6,1, grosso modo. Euh, elle oscille en 4,4 jours. Elle pulse en 4,4 jours, pardon, et son type spectral varie entre f5 et g0. Ensuite, on aura Eta Aquila, dans le, la constellation de l'aigle, hein, avec une magnitude visuelle maximale à 3,5, un minimal à 4,4, et elle, elle pulse en 7,2 jours. Donc elle, c'est euh, en une semaine d'observation, ou construisez sa courbe. Et puis la dernière, c'est S, euh, Sagitta. Dans la constellation de la flèche du Sagittaire, sa magnitude visuelle maximale est de 5,3, 5,2, 5,3, et sa minimale est à 6. Et sa période de variabilité s'établit en 8,4 jours. Voilà. Ça, euh, son type spectral va de F6 à G5. Là, j'ai toutes euh, les euh, Coordonnées là en dessous et les cartes hein, pour vous aider à estimer leur variation. Je vous ai préparé des cartes euh, de magnitude jalon, hein, donc plein d'étoiles plein magnitude jalon. Euh, vous pouvez les télécharger pour lire euh, une carte hein, de magnitude jalon. Euh, les magnitudes sont exprimées sans point ni virgule pour ne pas que vous les confondiez hein, ces points et ces virgules euh, par une étoile. Hein. Donc euh, j'ai euh, par exemple la magnitude 5,5 sera noté 55. d'accord. Une magnitude 10,2 sera notée 102. D'accord Bon. Alors au départ, vous aurez peut-être un peu de mal avec l'estimation des grandeurs. Hein. C'est vrai qu'on ne fait pas ça tous les jours. Et pourtant, bah, pour moi, une des compétences premières d'un astronome amateur, c'est de savoir estimer la magnitude visuelle d'une étoile. Hein. Voilà. C'est la base. C'est le à B. bas pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas pour mettre toutes les chances de votre côté euh, respectées, scrupuleusement les étapes préparatoires à toute bonne observation du ciel. C'est-à-dire, 1. la mise en température de l'instrument, sortez votre instrument, faites sa mise en station au moins une heure avant le début de votre soirée astro. Il hein. faut bien que tout soit en température, parce que la moindre turbulence euh, instrumentale va perturber votre lecture. Ensuite, l'adaptation... Eh bien, de votre vision nocturne est très importante, hein, c'est le deuxième point, c'est votre œil qui va travailler, il faut le mettre en condition, tout comme un sportif va s'échauffer, votre œil doit s'adapter à l'obscurité. Une fois bien préparé, vous pouvez passer à l'observation. Utilisez un oculaire équipupillaire, c'est-à-dire un oculaire qui va vous offrir une pupille de sortie de 6, alors 6 mm. Alors, bien sûr... Quelques ajustements. Si comme moi, vous avez passé la cinquantaine et que votre pupille ne se dilate plus vraiment à 6 mm, euh, bah, vous pouvez prendre une pupille de sortie de 5. Il n'y a pas de souci. Alors, pour calculer euh, l'oculaire qui vous donnera une pupille de sortie de 6, euh, c'est très simple. Vous divisez le diamètre d'ouverture de votre instrument par 6. Ou par 5 si vous voulez faire comme moi. Le résultat donne le grossissement minimum. Qui sera utilisable. Par exemple, avec la lunette 70 900, vous faites 70 divisé par 6, ça donne 12 grossissement, 12 fois. Ok Vous devez donc choisir dans votre jeu d'oculaire celui qui se rapprochera le plus du grossissement 12 fois. Voilà, sans jamais toutefois descendre en dessous de 12, parce que sinon la pupille de sortie serait beaucoup trop grande et vous perdrez du signal. Alors, je possède, moi, dans mes jeux d'oculaire, un oculaire de 4, de 10, de 12, de 20, de 25, de 32 mm. Je choisirai donc le 32 mm, hein, puisque le grossissement avec cet oculaire, c'est ma focale divisée par la focale de euh, l'oculaire. Hein, donc, la focale de l'instrument, c'est 900. Divisé par 32, ça nous donne 28. Donc, avec un oculaire de 32 mm, j'ai un grossissement de 28 fois. Et pour passer au 12 nécessaire hein, ou pour me rapprocher des 12 fois, je vais utiliser donc un petit instrument qu'on qu visse sur l'oculaire, qui est un réducteur de focale, donc un réducteur de 0,5. Voilà, 0,5, ça divise par 2 la focale, et donc divise, ça divise par 2 aussi du coup le grossissement. De euh, 28, je vais passer à euh, 14, Donc, ce qui va se rapprocher de mes 12. Alors, en pratique, vous allez estimer non pas un chiffre précis au niveau de la magnitude, mais plutôt un intervalle de magnitude. Je m'explique. Lorsque vous avez bien euh, votre cible en vue dans l'oculaire, hein, en utilisant les cartes, prenez le temps de trouver parmi toutes les étoiles jalons, celles qui vous semblent correspondre à la variable. Alors au départ c'est pas très facile, je vous l'accorde, mais c'est un peu comme votre premier astrodessin, votre premier créneau en voiture ou la première fois que vous, vous plongez dans le grand bain, euh, c'est pas top au début mais après euh, ça va. Alors utilisez pour cela la vision décalée pour augmenter votre perception et pour ma part, moi ce que je pratique c'est un léger mouvement de va-et-vient du porte-oculaire, hein, je fais osciller, je promène le champ étoilé sur ma pupille. Hein, pour euh, bien les voir. Alors, une fois les étoiles jalons repérées, choisissez-en deux, une en dessous de la magnitude et une au-dessus de la magnitude de la cible. Vous obtenez ainsi un intervalle que vous reporterez ensuite donc sur un, un calepin, un carnet d'observation, et vous pourrez ensuite faire un graphique comme celui-ci. Voilà la méthode. Alors, à vous de faire. Lancez-vous. Tout ce que vous risquez, finalement, ce n'est rien d'autre que de passer un peu de temps à exercer votre œil, à percevoir les magnitudes. Et franchement, franchement, depuis que j'observe les étoiles variables, mon acuité visuelle s'est largement affinée en termes de perception de lumière. Et ça, c'est franchement top pour l'observation du ciel profond, surtout si, comme moi, vous avez une petite lunette à fd12. Hein, voire même là c'est 12,8. Alors voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui et où que vous soyez dans l'univers, eh bien je vous dis à bientôt